Norme c 1500 la gaine technique, la GTL et le tableau électrique. Etel et GTL. Nous avons donc ici les dimensions du volume consacrées exclusivement à l'espace technique du logement. Là, nous avons la configuration d'une GTL avec la hauteur maximale à respecter pour les différentes manettes de commande, des dispositifs de protection, disjonctures d'abonnés et disjonctures divisionnaires ainsi que la position du coffret de communication avec le support de la box Internet. La GTL doit impérativement être située dans le logement, de préférence à proximité d'une entrée ou bien un local annexe directement accessible. Elle ne doit en aucun cas se trouver dans un local contenant une douche ou une baignoire. Possibilité d'installation de la GTL à l'intérieur de l'étel avec les configurations possibles d'arrivée courant et départ-circuit accessibilité aux personnes handicapées, l'accès à la gaine technique de logement doit être accessible directement depuis l'unité de vie. La hauteur de la manette du dispositif de coupure d'urgence doit être située entre 90 cm et 130 cm du sol fini. La hauteur des manettes de commande des appareillages ainsi que les prises de courant de pôle plus terre, installées dans le tableau de répartition doit être situé entre 75 cm et 130 cm du sol fini. Dans certains cas de logements de grande surface, notamment en construction individuelle, des tableaux divisionnaires peuvent être installés. Les circuits reliant ces tableaux divisionnaires au tableau de répartition principal doivent être protégés à leur origine contre les surintensités, disjoncteurs. La section des conducteurs d'alimentation devra être au moins égale à la section des conducteurs d'alimentation du tableau de répartition général. Attention toutefois aux chutes de tension dues à la distance. À titre indicatif, voici un tableau de section de câbles par rapport à l'intensité et à distance. L'emplacement de ces tableaux divisionnaires doit respecter ces prescriptions espace de réserve destiné aux futures extensions à conserver dans le ou les tableaux. Tableau de communication Destiné à recevoir le point de livraison des opérateurs de télécommunications. il doit être incorporé dans la guette technique du logement et être équipé d'une barrette de terre. La liaison de cette barrette avec la barrette de terre du tableau de répartition principal doit être la plus courte possible, inférieure à 50 cm si possible. Cette liaison doit être effectuée avec un conducteur de mise à la terre en cuivre d'une section égale ou supérieure à 6 mm². N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir maisonnet ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube.